Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de SESRP sur les elfes de la nuit Et aujourd'hui normalement cette vidéo sur les elfes de la nuit c'est celle sur laquelle je vais me faire le plus d'ennemis Très probablement puisque on va parler elfes de la nuit et malheureusement je vais commencer très très fort Et peut-être un peu méchamment pour certains mais ce n'est pas personnel euh, Le problème des elfes de la nuit c'est une race immensément intéressante et immensément complexe Le problème c'est que la plupart des joueurs elfes de la nuit et eh bah ben, ils connaissent pas l'histoire des elfes de la nuit. Et vous allez me dire comment ça, tout ça, tout ça. Eh bien, je vais vous inviter évidemment à regarder la vidéo sur World of Warcraft Vanilla et surtout celle sur Warcraft 3. Puisque malheureusement, en fait, les elfes de la nuit, bah déjà, techniquement, ils ont rien à branler dans l'alliance. Hein. Première première chose. Donc des elfes de la nuit en mode oui, euh, j'habite Stormwind, c'est génial, tout ça, bien sûr, ça peut être votre RP personnel. Mais normalement les elfes de la nuit ils sont dans leur coin en fait. Ils sont pas vraiment proche des, de, de, du reste de l'alliance et ils sont aussi proches de l'alliance que de la Horde en fait à la base les ailes de la nuit donc on est dans un contexte on est sur un socle historique qui est pas terrible que WoW a pas rendu terrible on va dire et surtout en plus bah les ailes de la nuit malheureusement dans World of Warcraft il a fallu attendre BFA pour qu'on se réveille qu'on retrouve les ailes de la nuit parce que de Vanilla à BFA les ailes de la nuit c'est plus euh... oh là là oh là là oh je me suis décoiffé oh là là mais ça c'est pas les ailes de la nuit en fait hein les elfes de la nuit, je vous rappelle juste Grom Hellscream, euh, donc Grom Hurl'Enfer, qui est probablement l'un des mecs les plus badass euh, de l'univers de Warcraft, donc le, le gros guerrier, le mec euh, qui a, qu a flingué des Manoroth et tout, qui te sort quand même que les elfes de la nuit, c'est les adversaires les plus formidables qu'il ait jamais affronté. Et faut voir la liste de ce qu'il a déjà affronté. Donc, euh, les elfes de la nuit, c'est pas. Euh, c'est pas. Oh là, là, euh, des, je me suis fait des couettes aujourd'hui. Hein. Les elfes de la nuit, ça rigole pas. Hein. C'est des elfes sauvages. C'est. Euh, ça ne rigole pas <rire> Et euh, d'ailleurs, du coup, j'en ai parlé un petit peu, on va... Euh, déjà, pourquoi et comment jouer elfes de la Nuit Et bien justement, c'est ça l'intérêt des Elves de la Nuit, c'est que c'est une, une race immensément intéressante, alors bien sûr, qui sont des protecteurs de la nature, etc., mais c'est la nature vraiment de manière sauvage. Dans ce délire-là, on peut retrouver un petit peu du... Surtout ce qui est intéressant avec les elfes de la Nuit, c'est que contrairement à l'heroic Fantasy classique, les elfes de la Nuit sont vraiment uniques à part entière. Vraiment, ils n'ont pas de... Alors le délire Elf de la Nuit vient de Warhammer, je, je me suis renseigné et en fait ça vient de Warhammer les elfes de la Nuit. La première édition de Warhammer avait des Elfes de la Nuit qui étaient an les ancêtres des Elfes Noirs. Finalement ça a été dégagé très vite pour faire aux Elfes, Elfes Noirs, Elfes Sylvains. Et au final et ben, les Elfes de la Nuit au niveau de la terminologie et tout c'est vraiment unique. Ils sont... Parce que ça ressemble beaucoup à des Elfes Sylvains mais d'un autre côté cet aspect à la peau violette, une peau assez sombre... Euh, avec une manière où ils hésitent pas à tout flinguer, etc. C'est vrai que ça peut les rapprocher des elfes de Sylvain de Warhammer, mais ils ont vraiment, bah déjà, cette nomenclature assez unique, Elfes de la Nuit, et en plus de ça, ils ont les elfes de la nuit, le... une psyché qui est vraiment euh, la fin, enfin, pas la fin justifie les moyens, peut-être pas jusqu'à jusqu ça, mais... Euh, on... Enfin, un petit peu quand même, parce qu'on fera tout pour protéger nos terres, etc. Un aspect très territorial. Une société marquée par un matriarcat, c'est assez rare dans l'univers de, de Warcraft. Et c'est la première race, à ma connaissance, dans la licence Warcraft, qui a mis en place un système matriarcal. Et du coup, on va y venir parce qu'il va y avoir des... Pour respecter un petit peu plus l'histoire, euh, eh bien, il y a justement tout un système de genre par rapport à vos classes. et oui il n'y a jamais eu de limite posée par le jeu, par exemple, je vais, je vais en reparler après, mais par exemple les druides normalement c'est exclusivement masculin, euh, c'est ça n'a jamais été imposé. Vous ne pouvez pas, vous pouvez si vous voulez faire une, un elfe de la nuit druide femme. Hors, sur le papier, c'est censé être une hérésie dans l'histoire des, de, des elfes de la nuit. Et, et à l'inverse, c'est bien tout ce qui est sentinelle, etc. C'est des sororités, donc bah, pas de mec en fait. Et c'est ça qui rend les elfes de la nuit assez intéressant. Alors, il y a pas mal de choses aussi au niveau de la personnalisation. C'est une race qui est assez complète, merci Warcraft 3 aussi pour le coup, puisque j'en parlais, il y a beaucoup de races où on ne sait pas trop, par exemple les humains, j'en parlerai sur les vidéos sur CultiRace euh, et des Warguns, mais globalement, eh bien les, les humains, par exemple, on n'a pas de monture volante en fait. Hein. Techniquement, les, les humains, euh, les montures volantes, bah, les griffons, c'est pour les nains, c'est pas pour les humains, et les nains, oui, ils la Donc, en fait, bah, ils ont une espèce de, de vide, en fait, dans le côté, bah, monture volante, qu'est-ce qu'on leur donne Et pour ce qui est bah, des elfes de la nuit, merci Warcraft 3, puisque bah, Warcraft 3, puisque dans War 2 et War 3, bah, l'alliance c'est... Euh, humain, nain, euh, et gnome et donc et euh, aux elfes du coup et eh bien euh, il va y avoir des races qui vont pouvoir euh, combler ces vides mais du côté humain, bah on sait pas vraiment, c'était Warcraft 1 là-dessus, il n'y a pas encore d'unité volante dans Warcraft 1, donc on sait pas. Pour ce qui est des ailes de la nuit, à War 3, eh bien, on a les unités terrestres, les unités volantes, et du coup, eh bien, on peut savoir à peu près quelles montures volantes correspondent aux ailes de la nuit, quelles montures terrestres correspondent aux ailes de la nuit, et euh, encore une fois, le système de. Le, le système de, de, de société en fait, hein, le, le système politique et autres. Et donc, eh bien pour ce qui est des ailes de la nuit, en termes de personnalisation, déjà, un truc bête, si vous voulez des couleurs de cheveux les plus euh, utilisées. Eh bien c'est le bleu celle de la Nuit, je rappelle même que Tyrande et Malfurion à la base ont les cheveux bleus ils ont... ça, ça a changé par... sans vraiment de justification et en soi... Mais c'est pas, pas si grave que ça Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, bah, euh, tous les elfes de la Nuit ont les cheveux bleus Maïev a les cheveux bleus aussi Je sais qu'à Légion ils ont mis les cheveux blancs, c'est une erreur Et d'ailleurs dans Heroes of the Storm, Maïev a les cheveux bleus Donc euh, pour le coup, les elfes de la Nuit, la, la couleur de cheveux, de barbe, etc. la plus courante, c'est le bleu c'est le bleu comme ça. Pour ce, qui est des yeux, pour ce qui est des yeux, après ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de faire autre chose, hein, bien sûr. Ce que je vous rappelle juste, c'est que de manière générale, c'est le bleu. Maintenant, bien sûr, vous pouvez avoir les cheveux blancs. Moi, j'ai un elf de la nuit aux cheveux blancs. J'en ai même plusieurs. Vous pouvez faire le vert pour le côté nature, tout ça, tout ça. Je pense d'ailleurs que c'est pour ça qu'on a de plus en plus d'aile de la nuit euh, vert. C'est qu'on est passé d'aile de la nuit assez complexe à... Euh... Que la nature est belle Donc, ils ont les cheveux verts, voilà. Parce que la nature, c'est vert. Voilà, c'est bon. Un spectre de pensée assez... <rire> donc, généralement, en fait, c'est plutôt... Tout comme leur couleur de peau, en fait, c'est euh, une colorimétrie plutôt sur le spectre du bleu-violet. Euh, donc, violet... Je rappelle qu'Idan a les cheveux bleus d'ailleurs, maintenant aujourd'hui on le voit vraiment avec les cheveux noirs mais à la base c'est un bleu mais comme il est toujours dans l'ombre eh ça fait des cheveux bleus sombres mais c'est un jumeau de Malfurion donc ils avaient tous les deux les cheveux bleus et euh, en l'occurrence eh bien euh, c'est pareil donc pour ce qui est des cheveux c'est pour ça que vous avez beaucoup de nuances de violet pareil au niveau de la peau et au niveau de la peau déjà alors j'avais dit les yeux on va commencer par la peau parce que c'est quand même le plus simple euh, la peau il y a pas mal de, de couleurs comme vous pouvez le voir un truc que je vous conseille d'éviter de faire si possible c'est cette couleur de peau là par exemple qui est vraiment, vraiment, vraiment très humaine en fait. C'est. rester sur des nuances violettes plus que. plus que vraiment la peau, la peau rose humaine. Parce que bon, si vous avez envie de faire un, un welf, bah vous faites elf du vide. Si vous avez envie de faire un elf de sang, bah vous faites un elf de sang. Si vous voulez faire un elf de la nuit, choisissez la culture elf de la nuit en fait. Donc en faire. Moi je veux dire, à Vanilla, je m'étais fait des peaux roses parce qu'il n'y a pas encore welf. Mais. Euh... Et puis, de toute façon, les, les hauts elfes à Vania, c'était des elfes de la nuit, <rire> en plus retravaillés visuellement et tout, donc il euh, n'y avait pas encore ce squelette-là. Mais ici, maintenant, on va vraiment éviter ça, ça, c'est pas elfes de la nuit, ça, ça c'est pas elfes de la nuit, vous avez juste envie de faire un elf théorique fantasy classique. Donc, les elfes de la nuit, on va dire, traditionnels, c'est plus ces couleurs-là, voilà. jusqu'au jusqu 7, c'est à peu près, euh, j'ai même envie de dire jusqu'au 6, on est sur de la, de la couleur elbe de la nuit assez standard. Ensuite, vous allez avoir les couleurs elbe de la nuit un petit peu plus grises. Ah, la, la 10 aussi, évitez là, fait très humaine. Euh, la, 11 et la, la 11, pour le coup, ça marche aussi encore dans le côté violet. Mais ensuite, tout ce qui est euh, peau grisâtre c'est encore différent, la peau grisâtre est là pour les chandralars, j'ai fait une vidéo spécifique aux chandralars, je vais en parler après vraiment allez la voir, le, le, les chandralars c'est super intéressant, si vous aimez les légions, vous aimez les cieux, les sacres Nuits, tout ça, tout ça, il faut que vous connaissiez l'histoire des chandralars, c'est juste génial euh, j'en reviendrai quand on parlera des mages mais gardez à l'esprit que la peau grisâtre correspond beaucoup plus euh, aux chandralars, après vous pouvez vous faire un délire bien sûr aussi euh, vous n'êtes pas obligé, bien sûr, enfin c'est pas uniquement chendralar hein. Quand je dis ça, c'est principalement les chendralar sont représentés avec cette espèce de peau euh, un peu plus grisâtre, puisqu'il y a l'utilisation de la magie arcanique, etc. Donc plutôt le côté bien-né, en fait. Euh, même si, bien sûr, des bien-nés de la nuit avaient la peau violette aussi. Parce que c'est leur mode de vie, hein. ils vivent la nuit, tout ça, tout ça. Donc, voilà pour ce qui est de la couleur de peau. Au niveau des yeux, on a quelque chose de très intéressant. Euh, comme, j'en avais parlé un peu pour les orques, avec Tral, qui est le seul orque connu à avoir les yeux bleus, et eh bien nous avons chez les elfes de la nuit un système qui nous vient d'Ashara, d'Ilidan et parfois Malfurion. Hein, Malfurion il a les yeux au revolver, hein, il a le regard qui tue en fonction de la version ses boîtes de nuit dans ses yeux. Donc on dirait un protoss à ce niveau-là de Starcraft 1. Donc les yeux ils changent de couleur à chaque itération, mais euh, eh bien techniquement en fait un elfe de la nuit peut avoir les yeux dorés. Euh, éviter les yeux dorés. Avania, ce qui était fait, c'était les mâles avaient les yeux violets, les femmes avaient les yeux euh, argentés. C'était pour représenter... En fait, c'était le, le... Vraiment, le, les elfes de la nuit, que soit leur système social ou leur représentation pendant très longtemps, a été et toujours aujourd'hui d'ailleurs calqué sur Tyrande et Malfurion. Malfurion avait les yeux dorés. Tyrande avait les yeux argentés et du coup les femmes elfes de la nuit étaient représentées vous pouvez regarder énormément d'artwork les femmes elfes de la nuit étaient représentées avec les yeux argentés et les mâles elfes de la nuit avec les yeux dorés parce qu'en fait ça représentait Malfurion et Tyrande. Du coup bah tout ce qui était les druides on les voyait avec des yeux dorés et les elfes de la nuit femmes on les voyait avec des yeux argentés comme pour Tyrande. Et le système elfes de la nuit politique fonctionne sur le couple Tyrande Malfurion. Le couple Tyrande Malfurion a enfin il y a un système complètement calqué sur leur couple, sur leur duo. Donc éviter les yeux dorés. Euh, les yeux dorés, sur le papier, encore une fois, c'est censé être des individus exceptionnels. Euh, donc euh, bah, par exemple, Illidan avait les yeux dorés à la naissance. Vu qu'il est jumeau avec Malfurion, comme je l'évoquais, bah, Malfurion a eu les yeux dorés. Sur certaines itérations, il a encore les yeux dorés, mais ça change tout le temps. Et c'est dommage d'ailleurs de lui avoir enlevé les yeux dorés à Malfurion. Et aussi l'elfe de la nuit le plus connu avec les yeux dorés, c'est Ashara. Ashara, euh, destin exceptionnel, tout ça, tout ça. Donc il euh, y a plusieurs elfes de la Nuit qui ont les yeux dorés dans l'histoire même si euh, vous retrouverez encore beaucoup de PNJ avec les yeux dorés, ça veut pas dire qu'ils ont une vie exceptionnelle, c'est plus les devs qui ont... Qu ont trop voulu euh, s'inspirer un peu de, vanille, de, de War 3 où ce, ce truc là n'était pas encore vraiment mis en place et donc euh, bah, ils ressemblaient tous à Malfiolant donc ils avaient tous les yeux dorés mais évitez les yeux dorés même pour un mal en fait euh... alors bien sûr vous allez me dire ouais mais du coup euh, je veux <rire> moi justement je suis un être exceptionnel évitez dans du évitez <rire> mais bon si Vous voulez tout ça, bien sûr, vous pouvez, mais bon, faut avoir cette information en, en, en avant. Vous avez les yeux noirs là-dessus, c'est euh, des yeux bas qui rappellent beaucoup les, les elfes dans certains univers. Je pense vraiment à Warhammer d'ailleurs, avec ce côté, euh, bah, le, le, les yeux, les yeux noirs, dans encore une fois, dans pas mal d'univers de Rick Fantasy, vous les avez. L'idée c'est que généralement, les elfes ont une, on, on va dire, une. Un truc un peu inquiétant tout en étant très très joli. Euh, là, le noir dans Warcraft, c'est différent. C'est plutôt pour le côté... Après, ça peut le faire. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes un guerrier de, des lunes. Mais parce que ça a un style aussi, hein. Ça a un certain style. Moi, j'avoue que je l'aime bien, les yeux noirs comme ça. Mais normalement, vous êtes censé avoir été touché par les pouvoirs euh, des lunes, les pouvoirs de la guerrière de la nuit. Tyrande, ABFA qui devient la guerrière de la nuit. j'en reparlerai. Ce sera l'objet d'une vidéo un jour, le guerrier de la nuit. Euh, mais en l'occurrence... Bah vous pouvez avoir été euh, touché par ça, donc généralement c'est plutôt une, un, un cycle de colère etc. Euh, sur le papier Tyrande a perdu ses pouvoirs de guerrier de la nuit à Shadowlands. Donc techniquement bah il devrait plus y avoir d'Elf de la Nuit avec ces yeux là. Mais après, ça peut être juste bah, votre naissant. Vous êtes né avec les yeux, les yeux noirs. Hein. Ça peut être aussi un délire comme ça et pas lié à la Guerre de la nuit. Hein. Vous pouvez tout à fait partir sur un truc comme ça. Euh, et enfin, cette couleur de peau, c'est cette couleur de peau plus ses yeux. C'est un combo où malheureusement à l'heure actuelle, on ne peut pas mettre la couleur de peau euh, blanchâtre ou les yeux rouges indépendamment. Les deux sont obligatoires ensemble. Peut-être qu'un jour, ce sera bloqué. Globalement, c'est que vous êtes un mort-vivant en fait. Hein. Vous êtes un mort-vivant. Vous êtes un forestier sombre -elfe de la nuit. D'ailleurs. Pas en mec, mais en femme. En mec, euh, c'est non. Après, vous pouvez vous faire un délire en prenant cette couleur de peau pour en faire une espèce de druide du cauchemar. Hein. Vous pouvez tout à fait aussi. Mais euh, sur le papier, bah, les elfes de la nuit sont euh, à BFA, notamment à Battle for Azeroth, beaucoup de forestiers elfes de la nuit vont être tués et relevés par Sylvanas et les réprouvés pour en faire des, des nouvelles forestières sombres. Sauf que cette fois c'est pas des forestières euh, donc euh, bah d'oreille pardon, mais cette fois des forestières semblent cales d'oreille donc elfes de la nuit. Euh, généalogie sur les elfes, si jamais ça vous euh, si vous êtes largué un petit peu, mais les elfes de la nuit, globalement, bah voilà, il y a des traits. Les forestiers, elfes de la nuit, c'est très classique. Les forestières, d'ailleurs, au féminin, et euh, quand elles sont tuées et qu'elles sont relevées, bah ça en fait des forestières, euh, forestières de la nuit. Donc, ça, c'est le côté forestière, voilà, tout simplement. C'est dommage qu'il n'y ait pas de nom parce que ça serait bien de le rappeler, euh, gare la nuit, machin, et, et la forestière. donc voilà pour, pour ces différentes couleurs de, de, de représentation de peau et autres. Euh, pour le reste, ensuite, euh, les vrilles, ça c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les ailes de la nuit. Euh, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment, hein, encore une fois, c'est ce de l'info et des, des, des, des propositions. Mais euh, les, les les vrilles dans les cheveux, bah, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les ailes de la nuit. faut pas oublier pourquoi, parce que c'est pas juste, on est proche de la nature. L'idée c'est que c'est des prédateurs, en fait. Hein, ce sont des... des, des, des, des des figures importantes qui se cachent dans la nature sauvage Pour mieux traquer le gibier mais aussi traquer les ennemis, leurs ennemis et les ennemis de la nature Du coup bah, c'est vrai là c'est pas juste oh là là j'adore euh, me mettre des, des, de la salade dans les cheveux C'est pour être le plus proche possible de la nature et se fondre dans le paysage Les elfes de la Nuit il y, y a un exemple que je peux vous, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne etc euh, Vous avez le film Avatar avec les navis les navis ont un système qui ressemble beaucoup aux elfes de la Nuit, très euh, combattantes, tr en harmonie avec la nature, prêts à se battre, prêts à, à, prêt à tout pour, euh, pour défendre euh, leur, euh, leur, euh, comment dire, leurs idéaux, leurs croyances, hein, euh, sauf que là Ewa c'est l'une, <rire> mais vous avez un truc qui ressemble très très Enfin, c'est vraiment très similaires là-dessus. Donc euh, les elfes de la Nuit, voilà, les, les vrilles dans les cheveux, c'est aussi pour se camoufler en fait, c'est aussi pour se camoufler être combattant. Et je parlais du, du côté tyran des malfurions, mais on a aussi un énorme pattern vis-à-vis -vis des félins. En fait, les elfes de la Nuit euh, ont notamment, je parlais monture terrestre, monture volante, ça va me permettre de faire le lien, euh, sont très très proches de félins en fait. Et même la monture volante, l'hypogriffe, bah, au final l'hypogriffe, euh, c'est euh, mi-oiseau, euh, mi-tigre euh, ou lion, je sais plus pour l'hypogriffe. Donc on est au panthère, enfin en gros, euh, en gros un félin. Et donc, en fait, le félin est présent quasiment partout dans la civilisation elfe de la Nuit. Euh, Avania, il crée d'ailleurs l'aspect la, farouche pour le druide, mais à la base, euh, enfin donc, euh, qui est justement la panthère, mais à la base, en fait, la panthère, c'est la monture des, des sentinelles. Les sentinelles, c'est l'armée elfe de la Nuit, qui est une sororité exclusivement féminin. Et vous avez deux utilisateurs de ça, vous avez les, les sentinelles tout court avec les chasseresses, qui montent du coup des euh, tigres, euh, des tigres, euh, des panthères noires à moitié, et vous avez ensuite les euh, prêtresses des lunes, prêtresses des lunes, qui sont généralement les généraux, les combattants de l'armée, des sentinelles mais en plus qui ont leur propre sororité qui sont eh bien, les disciples, les prêtresses de leur déesse Lune. Et, et eux, ils, enfin, elles montent euh, tout simplement des tigres à dents de sabre blancs. Et donc vous avez, voilà, ces deux, euh, vous avez beaucoup de félins. Et en fait c'est à peu près la même manière que ce qu'on soit la, la civilisation elle de la Nuit, qui est vraiment basée sur la protection du territoire, les embuscades, et là ça fait très félins qui vivent en meute, qui sont prêts à tout pour défendre euh, bah, la meute, tout simplement, avec... Les femelles qui ont un rôle extrêmement important, donc très inspiré du système des lions, bien sûr, parce que beaucoup de félins sont, sont euh, solitaires, mais ça peut être une de vos idées de RP justement, vous êtes un elfe de la nuit un peu plus solitaire, mais généralement bah, les elfes de la nuit sont beaucoup plus calqués sur le côté euh, lion, avec les lionnes qui font énormément de choses et qui ont un pouvoir très important, et euh, les lions les, les mâles qui vont avoir, alors c'est pas tout à fait calqué pareil, bien sûr, parce que là on est vraiment sur un système euh, vraiment matriarcal ou tyrande, et la dirigeante vraiment en chef des ailes de la nuit même si c'est en duo avec malfurion tyrande va toucher à tout ce qui est politique militaire euh, même civil en fait là où malfurion va vraiment exclusivement s'occuper du druidisme euh, même s'il a un, aussi euh, un pouvoir mais le fait que bah, ils doivent euh, euh, pas en permanence mais il doit être très souvent dans le rêve d'émeraude ça fait qu'il peut pas toujours être présent donc euh, c'est comme si un petit peu si on prend les systèmes anglais de monarchie constitutionnel monarchie parlementaire vous avez donc euh, bah, le roi qui est là symboliquement et le premier ministre qui est celui qui vraiment dirige bah, tyrant c'est plus même s'ils si ont un pouvoir équivalent il y en a un c'est exécutif l'autre euh, le législatif et ben bah, au final Tyrande est beaucoup plus présente, donc aurait un peu ce côté premier ministre britannique, et le roi serait plus Malfurion, en fait. Sauf que là, vraiment, c'est ce, ce, ce, un couple, en plus, donc ils sont vraiment ensemble, mais il y a cet aspect-là, en fait. Donc, Malfurion, bah, il ne va pas toujours être présent, il ne va pas toujours être là, tout comme les druides, qui vont souvent euh, vagabonder entre la dimension réelle et le rêve d'émeraude, qui est euh, une poche dimensionnelle de la nature, et qui est le calque naturel d'Azeroth. Donc voilà, on est ils se baladent souvent, donc c'est les femmes, elles de la nuit, qui vont diriger. Après, ça ne veut pas dire que, euh, du coup, tous les hommes sont druides. Les hommes vont aussi être dans la vie civile, donc euh, des artisans, enfin euh, des artisans, globalement, la plupart sont des artisans. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des hommes guerriers, par exemple, puisqu'on va pouvoir faire le lien, avec euh, de la milice. Maintenant, j'avais dit que pour ce qui est des montures, bah, le système un peu fait l'idée, li le système de lion, un peu, bah, vous allez le retrouver au niveau des montures, comme je disais, terrestres, avec, du coup, les tigres, et euh, de ce qui est des montures volantes avec l'hypogriffe. En monture volante pour les ailes de la nuit, un truc qui peut très bien marcher aussi, c'est les chimères. Euh, je crois que la chimère se loot sur le front de guerre euh, de Darkshore. Euh, vous avez les chimères qui sont des animaux de la nature qui correspondent très bien aux ailes de la nuit. Et l'autre, c'est les. Euh, ce qui est arrivé à Quarard Ordanor et qui a été donné en monture volante des drainers, ce qui est une hérésie terrible. Parce que déjà, il n'y a pas de rêve d'émeraude sur, euh, sur Drainer, Donc. Euh, bah des, des, des, des dragons fées sur Draenor, ça n'a aucun sens, mais des dragons fées aussi, avec le dragon fée géant là. dragon faits géants, les dragons fées, c'est très proche de la nature. Ce sont des créatures du rêve d'émeraude qui viennent dans notre euh, réalité pour aider les elfes de la nuit. Donc ce genre de choses peut très bien fonctionner. Je sais pas s'il y a de montures géant de la des montagnes ou autres pour les elfes de la nuit, ça pourrait le faire aussi, mais pour un druide par exemple ou autre. Après, vous avez les anciens, tout ce qui est euh, euh, grand arbre géant pour. Euh, pour des elfes de la nuit euh, mâles par exemple, ça peut très très bien fonctionner. Tout ce qui va être euh, de près ou de loin des, des, des animaux de la nature, ça fonctionne du tonnerre, mais essayez essayer de privilégier les tigres, Par tout ce qui est fait l'idée, mais euh, pas... quand je dis tigre, c'est pas le tigre, euh... je dis c'est vraiment le tigre blanc, les panthères noires, ça c'est vraiment elfes de la nuit, euh, Hippogryphes, chimère, dragon fées, ça tout ça c'est des créatures elfes de la nuit. Donc ils sont vraiment bien gâtés hein, en termes de monture, les elfes de la nuit, il n'y a aucun souci à ce niveau là. Tout ce qui est licorne et tout, euh, pas elfe de la Nuit, hein. ça c'est... D'ailleurs, euh, je sais qu'à Wotelka, pour les hauts elfes, ils, ont, ils leur ont donné des Hippogriffes du Concorde Argenté, ça sort de nulle part cette histoire, euh, les Hippogriffes, c'est Elf de la Nuit, c'est pas aux Elfes. Mais je pense que c'était pour les différencier des Elfes de sang, tout ça, bah ouais mais non, l'Hippogriffes, c'est spécifique aux Elfes de la Nuit. Donc, revenons maintenant à ce que je disais, il peut y avoir des Miliciens, donc vous pouvez tout à fait vous faire un guerrier mâle elfe de la Nuit, mais il faut garder dans l'esprit que vous n'êtes pas un membre des sentinelles. Les sentinelles, c'est exclusivement féminin. Donc vous seriez plutôt un milicien ou pourquoi pas un ancien bien-né qui aurait fait la guerre des anciens, qui se serait rangé, quelque chose comme ça, et qui aurait toujours ce côté martial de l'ancien régime. Mais le, ré, le régime a changé, le, le système sociétal Elves de la Nuit a complètement changé. Donc vous êtes plutôt des miliciens, que vous soyez... D'ailleurs, on le voit, hein, la panthère, euh, le tigre à dents de sabre pour les chasseurs euh, qui est en, en monture, de, enfin en bête, en, en bête raciale de base. Euh, mais voilà, guerrier, chasseur ou voleur mâle, elfes de la nuit, vous êtes plutôt de l'ordre de la milice, donc des, des volontaires, pas l'armée régulière, des sentinelles. Pour ce qui est justement d'une guerrière, d'une chasseresse ou euh, d'une voleuse, là on est beaucoup plus dans l'ordre des sentinelles. L'armée la, régulière elle feu de la nuit. Alors, guerrière va être plutôt... Vous pouvez soit vous calquer sur le côté les gardiennes, en, que ce soit en voleuse ou en guerrière, vous avez le côté gardienne, donc les gardiennes façon Maïev, qui est encore une sororité, d'ailleurs ils n'ont pas intégré de mal aux gardiennes. Les gardiennes qui sont justement eh bien, que des femmes qui se battent avec Maïev, etc., qui sont en gros euh, le, la sororité militaire, mais la sororité pénitentiaire des Elfes de la Nuit, celles qui vont s'occuper des prisons et des dangereux criminels de la, de la société, qui vont aussi avoir ce rôle de traquer, euh, et de, de traquer, et d'emprisonner, d'enfermer... Euh, potentielle menace par rapport aux elfes de la nuit. Ennemi. Donc ennemi interne mais aussi ennemi externe. Et maintenant, euh, dans pas longtemps, je crois qu'avec le système du comptoir, si vous chaque mois vous prenez le truc à la fin, vous aurez l'armure de la gardienne. Donc ça marchera très bien que ce soit pour guerrière, euh, voleuse ou chasseuse, puisqu'il n'y a pas de classe gardienne, je sais que dans Hearthstone ils ont mis voleur. J'ai fait une vidéo sur les classes pour débunker totalement ce truc. Un hein. gardien n'est pas égal à voleur, ça peut être une des représentations, mais guerrière euh, marche très bien. Vous pouvez aussi reprendre le, le système de la chasseresse, la chasseresse de Warcraft 3 qui va très bien fonctionner. Vous allez me dire, bah oui, pour chasseuse, puisque chasseresse, chasseuse, bah en fait, non, euh, la chasseresse, c'est plus le chevalier euh, elfe de la nuit en fait, hein, puisque c'est une elfe de la nuit qui des Sentinelles qui montent sur Panthère Noire qui a un énorme bouclier et un glaive dans la main droite et qui va lancer son glaive. Et le, en l'occurrence, bah du coup, ça peut très bien marcher avec un énorme bouclier Elf de la Nuit. Euh, grâce au front de guerre de Sombre Rivage, vous pouvez avoir justement des, des, des transmots pas mal pour les Elves de la Nuit. Avec le bouclier, alors malheureusement, le glaive vous ne pouvez pas l'avoir puisque c'est pour les exclusivement en chasseur de démons, mais il euh, y a des lames, il y a des épées qui peuvent fonctionner dans, dans ce cadre pour Elf de la Nuit et en l'occurrence bah avoir une espèce d'armure un peu plus lourde même si encore une fois les elfes de la Nuit dans l'idée de se camoufler dans la nature et tout n'ont pas forcément des armures lourdes l'exception c'est les gardiennes qui ont des grosses armures lourdes euh, et encore vu les carabistouilles et les, les saltos qu'elles font on pourrait se poser la question de l'armure lourde après les Elves de la Nuit sont malgré le côté fin le côté fin elles sont assez énervées hein, généralement d'ailleurs la femme Elve de la Nuit on peut pas le voir ici mais elle a, des... Elle a des, pla... des des plaques de chocolat, enfin c'est vraiment, elle a... <rire> elle a des tablettes de chocolat hein, au niveau du ventre, hein. Son... Son... vraiment c'est du muscle, hein. c'est beaucoup de muscle, c'est très fin mais c'est très très musclé, et euh... comme les navis tiens. et en l'occurrence, elles sont un peu plus stock que les, que les navis quand même, mais euh... donc bah, évi... enfin, les armures lourdes c'est vrai que c'est pas forcément le cas des elves de la nuit qui doivent jouer un peu plus sur l'agilité sur les esquives qu'une armure vraiment bétonnée. Maintenant, ça peut le faire, ça dépend de l'armure. La, par exemple, cette armure-là, ça fait pas du tout elle de la nuit. Hein, on va pas se mentir, cette armure-là fait pas du tout, du tout, du tout elle de la nuit. Pour ce qui est de la, là par exemple en chasseuse, ça passe un peu plus. Euh, C'est pas non plus, pas non plus dingue, mais ça passe un peu plus déjà. Euh, au passage, profitons-en pour en parler. Guerrière, je, je pense avoir fait le tour. Euh, L'idée d'avoir donc le côté chasseresse à pied peut être très bien. L'idée de première ligne elle de la nuit. Pour ce qui est des chasseuses, bon bah là on est vraiment dans le cadre complet de l'archère elfe de la Nuit qui est l'unité de base des Elves de la Nuit de, de Warcraft 3 qui est toujours très représentée d'ailleurs, euh, l'arc, évidemment, pas d'arbalète pas de fusil, c'est l'arc elfe de la Nuit, c'est l'arc, c'est l'arc, c'est l'arc alors vous allez me dire, mais attendez, ils protègent la nature le bois, tout ça, et pourtant ils ont beaucoup d'armements et de bâtiments en bois. Alors, je vous rappelle qu'il y avait un système aussi de collecte du bois façon elfes de la nuit, c'est-à-dire que les arbres donnent une partie de leur essence, ce qui fait que les elfes de la nuit récoltent moins de bois, mais c'est du bois de récupérer de manière un peu plus verte entre enfin sans mauvais jeu de mots, donc de manière un peu plus écologique tout en respectant la nature et le en respectant la nature. Et en l'occurrence, c'est eh bien du coup l'arc fonctionne parfaitement pour les archers elfes de la nuit et là pareil, hein, vous êtes les archers d'oreille les archers des sentinelles. Fonctionne très bien, c'est l'armée. Euh, quasiment tous les elfes de la nuit, manient en fait. Hein. Toutes les femmes, elfes de la nuit, manient Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Euh, les pets, comme je le disais, les panthères fonctionnent très bien. Vous pouvez partir aussi. Il y avait beaucoup le délire de la chouette qui fonctionne très très bien. Euh, pourquoi pas aussi une. une... Une chasseuse gardienne, hein, ça peut très bien fonctionner. Mais pour le... Parce que c'est vrai que gardienne, bah, ça touche pas mal de classes. On va même en parler en prêtresse, je pense. Mais euh, les chouettes, c'était le spell euh, lancé par les chasseresses aussi pour prendre des infos sur les arbres, pour prendre des infos un petit peu partout. Euh, la prêtresse des lunes avait euh, la chouette, euh, chouette, euh, chouette d'émeraude, là, un petit peu, qui prenait des informations aussi. Doritur, qui est la chouette d'ailleurs de, de Tyrande. Donc vous avez pas mal de... La, la chouette fonctionne très très bien, très elf de la nuit. D'autres faucons, la fauconnerie peut très bien marcher pour montrer encore une fois l'aspect animal et la corrélation avec la nature pour les ailes de la nuit. Euh, vous avez aussi bien sûr, bah, pourquoi pas des chimères, pourquoi pas des hippogriffes, pourquoi pas des dragons fées. En, tout ce qui est créature de la nature fonctionne très très bien, même si je suis pas sûr que les dragons fées on puisse les avoir en, en, en pète. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je, ça je sais pas. Mais si c'est possible, bah, dragons faits ça fonctionne très bien aussi. Le côté rêve d'émeraude, tout ça, tout ça. Euh, pour ce qui est du coup des mages, j'en avais parlé. Mages elfes de la nuit, normalement c'est oh là là Hérésie Qu'est-ce que c'est que ça Et j'étais le premier à, à avoir ce discours, puisqu'à Cataclysme est arrivé euh, le, le, les mages elfes de la nuit. J'en ai parlé dans la vidéo de Kata et la vidéo exclusive sur les chaînes Dralar euh, Et les chaînes Dralar, et eh bien c'est un lore exceptionnel, vraiment, je, je tiens à le dire. Ils ont vraiment très très bien fait le truc, justement pour encadrer les mages elfes de la nuit. Mage de la nuit, hein, les elfes de la nuit ont arrêté l'utilisation abusive de, de, de la magie des arcanes, donc sur le papier, un mage Elf de la nuit, c'est une hérésie. Euh, pour le coup, eh bien, euh, les chênes c'est quoi Ce sont des elfes de la nuit de Feralas, qui ont été, euh, et donc et qui ont été récupérés, réimplantés dans la société Elves de la nuit 10 000 ans après, euh, la chute, enfin euh, ans après la guerre des anciens. C'était une enclave. Qui s'est retrouvé bloqué, qui a essayé de survivre, etc. Qui a, ce qui fait aussi que ça les rend très similaires aux elfes de sang, en fait, hein, dans la manière de faire. Et au final, eh bien, les mages Chendralar euh, ont été réintégrés à la société El de la Nuit sous énorme, sous encadrement de Tyrande et de C'est-à-dire, ok, vous avez une autorisation spéciale pour utiliser la magie arcanique, mais il faut quand même modérer l'utilisation. Pas de trucs abusifs on ne veut pas un retour de la Légion Ardente précipité par vos conneries. Donc, ils ont le droit, très encadré. Et là, bah, Mage euh, des Arcanes, Elves de la Nuit, fonctionne très très bien à ce niveau-là. Euh, vous pouvez même avoir un petit délire euh, arcane plus les C'est ce qui fait la, les, les, puits de, les puits de Lune, Elves de la Nuit. C'est de la magie arcanique et de la magie euh, des Lunes. Hein. Magie naturelle. Donc, ça, ça, ça peut très bien être un peu encadré en mode justement, un peu comme les puits de Lune, on va essayer d'encadrer avec. On va saupoudrer des lunes votre magie euh, arcanique, ça peut très bien fonctionner là-dessus. Et accessoirement, les Sacres Nuits, hein, les Sacres Nuits, euh, qui sont là, ce sont des Chèndralars, mais d'une autre enclave qui est sur Amar. Les Sacres Nuits, c'est des Chendralars, hein, vraiment. Hein, y a la différence, c'est juste qu'eux, ils ont récupéré le puits euh, de la nuit, tout ça, mais c'est vraiment la même chose. Hein. Ce sont... Les Sacres Nuits, c'est des elfes de la Nuit euh, bien nés, comme les Chendralars. Que Tyrande et Malfurion ont réaccueilli dans leur société. Pas comme les Sacres Nuits. Mais ça, c'est les scénaristes qui ont cassé le truc. Mais vous pouvez, du coup, vous dire. On fera un épisode sur les Sacres Nuits plus tard. Mais vous pouvez tout à fait vous dire que votre mage. Euh, Elf de la nuit et là pour le coup femme ou mâle il n'y a pas de problème vu qu'ils ne sont pas dans le système Elf de la nuit de Malfurion et Tyrande Et vous pouvez partir sur une peau par exemple un peu plus sombre, euh, un peu plus grise et vous dire bah je suis une chaîne ralar je, une... je suis une chaîne ou alors je suis une sacre nuit Une sacre nuit et qui, a... Et qui a choisi de rejoindre les elfes de la nuit, ma civilisation tout ça tout ça Vous pouvez tout à fait partir dans cette optique là il a pas de problème, et les mages Chendralar du coup, bah, sont assez intéressants, on les revoit à MOP, on les revoit aussi à BFA, ils sont là, ils sont toujours présents, et leur histoire est vraiment très très intéressante, et je mâche pas mes, enfin, je mâche mes mots, hein, presque, hein, parce que c'est un euphémisme, c'est vraiment très très bon, ça a été tellement bon qu'ils l'ont repris pour les Sacres Nuits, donc euh, c'est vraiment tel, tel quel en plus. Hein. Euh, pour ce qui est des voleurs, alors pour les voleurs, plutôt que de partir sur un truc, euh, oui, machin, euh, euh, je, suis, euh, je suis une pirate, elle de la nuit, etc. Parce que bien sûr, toutes les, toutes les classes, enfin euh, toutes les races peuvent faire des pirates. Euh, et il y a de la marine hein, chez les elfes de la nuit, elles ont une marine. Où vous pouvez faire, bien sûr. Euh, je vais partir en, en, en spé, je sais plus quoi, là, euh, spé outlaw euh, et partir avec des flingues et tout. Bon, les flingues, Elves de la nuit, euh, c'est non. Hein. Même leur bateau à Warcraft 3, ils ne tirent pas des... des c'est que, de que de la baliste. Hein. Parce qu'on connaît les lanceurs de glaive, mais il y a aussi les balistes. Euh, donc euh, baliste, elle de la Nuit, il euh, n'y a pas du tout de lancer de tir de canon ou quoi que ce soit. Donc euh, malheureusement, bah, Outlaw, vous avez forcément un pistolet en, en, en, sur une de vos compétences. Ce serait bien de pouvoir la remplacer par l'arbalète au choix. Et à l'inverse, le chasseur survie, pouvoir prendre un pistolet à la place de l'arbalète. Ce serait une personnalisation vachement cool. Euh, en glyphes, par exemple. Mais Voleur elf de la Nuit, si vous voulez rester de la nuit, Sentinelle. Sentinelle, Espionne, Assassine, Éclaireuse voleuse fonctionne très bien surtout que les elfes de la nuit dès Warcraft 3 toutes les femelles elfes de la nuit pouvaient se camoufler quand la nuit venait euh, c'est donc c'est d'ailleurs le racial des elfes de la nuit euh, malheureusement les mecs ont aussi le racial de la nuit alors que c'était exclusivement féminin pour les sentinelles le fait de se camoufler tout ça donc vous pouvez vraiment ça fonctionne parfaitement avec les sentinelles euh, c'est ça marche très bien, ça marche très très très bien à ce niveau-là. Donc euh, je ne vais pas aller plus loin sur les, les, les voleuses, mais euh, ça fonctionne très bien. C'est juste qu'en fait, vous êtes une sentinelle spécialisée soit dans le distance, hein, l'archerie, soit le corps à corps, soit euh, l'assassinat et plutôt l'agilité, mais corps à corps. Et encore une fois, bah, ces trois classes-là fonctionnent très très bien en femme, elfe de la nuit, il n'y a aucun souci. Et toutes sentinelles. Prêtresse Alors, prêtresse, c'est un peu technique, parce que techniquement, les prêtresses des lunes, j'en ai parlé dans mes vidéos sur les classes... Tyrande et les Prêtresses des Lunes ne sont pas des prêtresses. Dites, bah si, c'est Prêtresses des Lunes. Eh bien non, vidéo sur les classes encore une fois. Euh, prêtresse des Lunes, ça ressemble plus à un paladin chasseur euh, druide qu'une euh, prêtresse tout court. C'est juste que comme dans Prêtresse des Lunes, il y a prêtresse. Ils ont fait, et qu'il n'y avait pas de... Avanilla, il y avait aucun héros prêtre. Enfin, aucun seigneur important euh, prêtre. Et ben bah, ils ont dit, eh bah Tyrande, on va la faire en prêtresse. C'est pour ça que... Excite sa grosse armure, finalement on lui met une petite robe et en mode Youhou, je suis dans mon temple. Mais euh, non, non, Tyrande c'est une combattante, hein. c'est pas. Euh... Dans la vie civile, elles vont, elles vont être habillées en robe. Dans la vie civile, oui. Lorsque c'est l'heure de la guerre, c'est pour ça qu'en RP aussi c'est vachement intéressant, euh, puisque vous pouvez avoir une robe civile et une tenue militaire. Et les ailes de la nuit, c'est tellement détaillé qu'on a même cet élément-là. Avec le livre sur la guerre des anciens, on sait que dans la vie civile, elles ont des grandes robes blanches par rapport à Elune, tout ça, tout ça, la lumière de la, de la lune. Et au final, quand euh, arrive le combat, là, elles mettent leur armure. Ça reste de l'armure moyenne, hein, c'est pas de l'armure lourde. Et si vous voulez voir une représentation beaucoup plus fidèle à ce qu'est Tyrande et les prêtresses des lunes, allez du côté d'Heroes of the Storm, le, la tenue de base de Tyrande. Là, vous avez beaucoup plus... Il y a encore le côté robe, tout ça, tout ça, hommage à, Vanille, à, à World of Warcraft. Mais on est beaucoup plus sur l'armure des, euh, des prêtresses des lunes. Et War 3, sinon, hein, allez voir la, la tenue, ça fonctionne très bien. Euh, je sais plus ce qu'a fait Reforge d'ailleurs. Euh, donc, euh, allez voir War 3, je sais, c'est assez, euh, assez vieux tout ça, mais vous avez de l'armure hein, sur Tyran. C'est juste que, bah, bien sûr, il y a des, des, des endroits de, sa, de son corps qui sont très dénudés, mais il euh, y a quand même de l'armure. Il y a quand même de l'armure à ce niveau-là. Donc, prêtresse des lunes... Je dirais juste que Pour l'espé, parce que jusqu'à présent l'espé, il n'y a aucun problème Sur toutes, parce que même survie sur Ça fonctionne très bien, hein. c'est vrai que survie c'est dommage bah Tu tires à l'arbalète, pas à l'arc Par exemple, c'est le petit bémol de chasseur survie Mais ça fonctionne très bien aussi dans le côté corps à corps Pour ce qui est de la prêtresse, je vais en parler Parce que euh, prêtresse, discipline Fonctionne bien dans le côté lumière, de, de, de, lumière Des lunes agressive. Euh, ça crée peut-être Un tout petit peu moins, mais ça fonctionne très bien Vous êtes juste une prêtresse des lunes spécialisée dans dans la protection, vous êtes un peu moins combattante. Ça peut être votre RP justement en mode. Moi, je des, ne des, suis pas très très bonne en combat. Euh, ma spécialité, c'est plus les soins, hein, tout ça, tout ça. Ça peut être l'objectif, ça peut être le, le truc. Même si bon, euh, prêtresse des lunes, c'est censé être l'élite. Hein. Euh, c'est censé être l'élite de l'élite. C'est une sororité qui est quand même. Euh, vous êtes euh, un petit peu ce qui se fait de mieux dans la société Elbe de la nuit, quoi. <rire> Mais on peut toujours imaginer une Elbe de la nuit un peu moins guerrière. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Côté euh, prêtre ombre. On va pas partir sur le côté Yamete Kudasa, les tentacules, tout ça, tako takoyaki-san. Non, on va plutôt se dire pourquoi pas justement l'aspect un peu plus sombre des lunes, l'aspect guerre de la nuit avec le côté euh, puissance de, de la guerre et plus puissance de l'éclipse en gros, hein, puissance de l'éclipse euh, qui est le côté sombre de la nature euh, de, des lunes. Ça peut très bien fonctionner à ce niveau-là plutôt que juste takoyaki. Euh, J'adore les, les tentacules. Pour ce qui est du druide, partons sur eh, prêtresse des lunes. Exclusivement féminin, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et euh, éviter les. Oui, mais en fait, moi, mon aile de la nuit, elle aime la lumière avec un grand L des humains et tout. S'il vous plaît. respectez la culture cale d'oreille. Merci d'avance. Les druides Alors, on évite la druidesse, mais je vais venir après pour la druidesse sur un point. Druide mâle. Druide mâle, c'est vraiment. Je sais, en plus, la plupart des druides que je croise, aile de la nuit, sont des druidesses. Mais s'il vous plaît. C'est à la base exclusivement masculin. Si les sentinelles et les gardiennes et les prêtresses des lunes sont des sororités, donc uniquement des femmes, les, elves, les druides c'est exclusivement masculin. Donc s'il vous plaît, des mâles, s'il vous plaît, des mâles, des mecs. Euh, druide-ours fonctionne très connu, tout ça, tout ça, ça marche très bien. Toutes les spées là-dessus d'ailleurs, hein, que ce soit druide-ours, druide farouche, que ce soit. Euh, j'ai oublié le nom, euh, c'est quoi le truc de soin là, j'ai oublié l'aspect la, il en, en français, j'ai oublié le nom. Et euh, bah, pour le coup ça ressemble beaucoup plus au Malfurion d'Heroes of the Storm, euh, même si c'est un aspect de Malfurion, parce que Malfurion il est très agressif sur le papier, mais euh, dans le côté, euh, dans le côté euh, soin de la, de la nature, protection et tout, ça ressemble beaucoup au druide corbeau au final de, de Warcraft 3. D'ailleurs j'en parle, mais si vous passez en forme, euh, plutôt que de prendre une monture volante, euh, Elf de la nuit, euh, en druide vous avez le corbeau, hein. le, le druide corbeau c'était littéralement le druide de la serre, c'est tout un cadre du druide, hein. vous avez le druide, les deux principales grandes écoles du druidisme, elle de la nuit c'est druide ours, euh, donc druide de la griffe et euh, druide de la serre, druide euh, corbeau, ensuite vous avez euh, le druide, enfin vous avez l'aspect euh, farouche, la panthère, et vous avez, euh... enfin, vous avez de toute façon plusieurs subdivisions, mais globalement c'est surtout druide ours, druide corbeau et malheureusement dans les spé de WoW, bah, le druide corbeau il est pas très très représenté c'est plus le soin, tout ce qui est aspect utilitaire genre la tornade, le cyclone, le typhon tout ça, et bah, du coup votre transformation monture volante qui fait druide, euh, druide de la serre c'est d'ailleurs d'autant plus intéressant honnêtement je trouve parce que le druide de la serre, comme il n'y a pas justement une spé qui le représente vachement bah, vous pouvez partir sur quelque chose d'un peu plus original avec le... alors qui pourtant est assez connu dans l'univers de, de Warcraft enfin, qui est très répandu chez les la nuit mais qui par le gameplay fait qu'on le voit pas tant que ça le druide de la serre donc voilà vous avez vous avez cet aspect là le côté euh, le côté équilibre maintenant le côté druide équilibre distance et ben en fait c'est euh, le... probablement l'aspect qui est le moins druide des 4 p, puisqu'en gros le kit du druide équilibre et celui des prêtresses des lunes en fait. Et celui justement, c'est tout, tout le kit de la prêtresse des lunes, les météores, euh, les, euh, les météores, etc. Tout ça, c'est les prêtresses des lunes. Donc en fait, druides, évitez voilà la druidesse toute mimi qui se transforme en, en tigrou. Évitons ça. Par contre, si vous voulez une prêtresse des lunes, mais beaucoup plus avec les sorts de Warcraft 3 de la druidesse de la prêtresse des lunes et le côté agressif de la prêtresse des lunes. Et d'ailleurs, vous avez l'archère, hein, je rappelle que Tyrande elle se bat avec un arc à la base, donc vous pouvez faire une prêtresse des lunes en mode chasseuse, une prêtresse des lunes en mode prêtresse, ou une druidesse uniquement équilibre, parce que les autres ça fonctionne pas, spé équilibre pour la druidesse. Et là vous allez me dire, ouais mais le problème de la spé équilibre c'est qu'il faut se mettre en espèce de, de, de chouette là, en e-bourse, et ça non merci. Eh ben, en fait, vous avez un glyphe qu'il faut aller acheter à l'hôtel des ventes. Vous prenez un glyphe qui est le glyphe, euh, je sais plus, de la lumière astrale ou je sais pas quoi, et qui vous permet d'avoir une forme astrale quand vous allez lancer vos sorts, en fait. Et du coup, vous conservez votre forme humanoïde. Et personnellement, c'est ce que je fais pour ma, ma, ma prêtresse des lunes, comme ça. Euh, en équipe c'est vrai que ça fonctionne très très bien avec une prêtresse des lunes, sans pour autant vous transformer en chouette à la con. Euh, le truc de, de, des chouettards des lunes, là... Ça c'est une création de Vanilla, il n'y a aucun vraiment lien avec les elfes de la Nuit, c'est un peu sorti de nulle part ce truc, et même chez les druides au final c'est pas vraiment présent, Donc euh... en tout cas dans le lore. Euh... Pour le coup, la, la, la prêtresse des lunes peut être une druidesse équi. et pareil, bah, forme astrale, pas de, pas de forme chouette. Pour ce qui est du moine, les moines elfes de la Nuit, eh bien en soi ça fonctionne très bien, parce qu'encore une fois, bah, le moine c'est une sorte de chaman druide. Dû, parce que je rappelle que chaman et druide c'est l'équivalent hein, pour ceux qui demanderaient euh, un, un jour j'espère qu'on pourra jouer euh, elfe de la nuit chaman, bah, vous pouvez déjà le faire ça s'appelle le druide, euh, puisque chaman et druide c'est globalement la même chose hein, vraiment. d'ailleurs à Vanilla pour la petite anecdote pour ceux qui ne le savaient pas chaman et druide auraient dû être la même chose euh, d'ailleurs le change forme en fait, du chaman vous l'avez encore avec euh, le loup euh, le loup fantôme et des aspects de métamorphose donc en gros à, la, à tout tout tout au début il était prévu d'avoir une seule en fait le druide aurait été une spé du chaman le spé change forme c'est tout et du coup finalement ils ont fait bah non avec War 3 les soldats de la nuit druide tout ça mais d'un point de vue lore chaman et druide c'est la même chose hein. vraiment hein. c'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus concentré sur certains esprits les esprits élémentaires les druides eux restent plus sur le côté vraiment nature les esprits esprit de la nature donc euh, c'est juste une spécialisation en fait euh, de différence je vous rappelle que Malfurion est appelé chaman parfois aussi, euh, donc et pas qu'une fois. Euh, donc le, les moines, ça fonctionne très bien hein, dans le côté euh, druide, euh, ça fonctionne très bien, vous êtes là pour le cinquième euh, élément euh, qui est l'élément de l'esprit, l'élément de la vie, qui va enfin, du coup être aussi l'élément naturel, donc en soi ça marche très très bien. Il y a bien sûr le côté traumatisme du passé, choisissez votre traumatisme en œuvre de la nuit, hein, gardez anciens Guerre civile, elfes de la Nuit, entre les bien-nés et euh, les, la résistance et le cale d'oreille. Euh, la lutte contre la Légion ardente, la guerre des satyres qui est arrivée par la suite. Euh, entre le trou des 10 000 ans, il y a la guerre des satyres. Où une partie des elfes de la nuit, euh, des druides spécialistes du, de la transformation en loup, vont être rejetés de la société et tout. Donc, bah, Je veux dire, il y, y, y a plein de traumatismes. Ensuite, Warcraft 3, avec euh, la mort de Scenarius. Le... Et de nouveau, quasi l'anéantissement de la race et le sacrifice du, du mont au Mont Ijal de, de... Nordracil, l'arbre-monde le... des elfes de la nuit. Donc euh, là-dessus, ça fonctionne très très bien, il n'y a aucun souci, moine puis ensuite avec BFA, avec la destruction de, de Tel bon vous choisissez votre traumatisme, ça fonctionne très bien, dans l'idée bah, je vais partir en Pandari histoire de me recentrer un petit peu et de, et de canaliser ma haine, ça fonctionne très bien aussi, hein, ça marche très bien et de plus d'être en harmonie avec la nature, ça fonctionne très bien et là, Moine... Euh, bah, femme ou homme, les deux me fonctionnent parce que, en homme, bah, vous pouvez être un druide, tout simplement un druide qui euh, cherchait à vous, justement, vous rapprocher de l'esprit, de la vie naturelle des choses. En femme, plutôt une sentinelle qui aurait tout perdu et qui a envie de. de se recueillir un petit peu. Et euh, on aurait plus l'aspect martial, je dirais. Euh, je dirais que plus l'aspect pour femme serait plus l'aspect euh, du. Euh, l'aspect DPS, j'ai oublié le nom. Pour ce qui est du du heal et du maître brasseur peut-être plus le mec on va dire plutôt le mec voilà mais bon là au final tout peut fonctionner à ce niveau là c'est assez libre on va dire le moine c'est assez bien là dessus c'est que c'est assez libre et vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez c'est une très bonne classe à RP je pense le, le moine à ce niveau là chasseur de démons alors chasseur de démons ce qui est intéressant c'est que cette fois-ci chasseur de démons vous pouvez partir sur toutes Les apparents, enfin que ce soit mâle ou femelle, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. C'est vrai que dans Warcraft 3, les chasseurs de démons étaient des mecs, mais euh, aucun problème là-dessus. Je vais vite passer vidéo sur les classes. Euh, chasseurs de démons, ce sont des démonistes combattants en fait, hein, et à la base, ce sont des mages. Je vous laisse aller voir les vidéos sur les classes, comme ça, vous, vous, ça vous cassera les idées reçues si vous, vous pensez euh, différemment, enfin, si vous croyez différemment. Mais donc, les chasseurs de démons, globalement, ce sont des bien-nés qui euh, ou des utilisateurs de la magie des anciens magiciens Elfes de la nuit qui ont rejoint la résistance ou qui se sont battus d'ailleurs aussi <rire> aux côtés d'Ashara mais bon on va suivre l'exemple le, d'Ilidan, donc plutôt la résistance et qui ont choisi de combattre le feu par le feu donc euh, qui se sont euh, battus contre la légion ardente en utilisant leurs moyens, en utilisant leur énergie contre eux donc ce sont des magiciens Elfes de la nuit qui ont pété un mboulogne qui se battaient au combat et qui ont choisi d'aller dans, dans, dans un extrême celui d'utiliser de la magie noire et de la retourner contre leur porteur en fait donc Premier chasseur de démons, euh, je sais que beaucoup chasseurs de démons sont en mode bah, légion, légion, légion, légion, mais chasseur de démons, ça n'a pas été créé à Légion. Hein, euh, et les premiers chasseurs de démons, bah, c'est des bien-nés qu'elle d'oreille qui ont été enfermés par les gardiennes. Certains ont pu ne pas être enfermés d'ailleurs, mais la plupart ont été enfermés avec Illidan euh, ou d'autres, ce sont des bien-nés qui sont restés très très solitaires, qui sont dans leur coin, qui sont considérés comme des parias et rejetés par la société, et qui vivent un peu dans leur coin, et qui ont généralement une adoration pour Illidan, qui est un peu leur, leur chef, leur maître, ou euh, même qui n'ont pas forcément de lien avec Illidan, vu que c'est il y a 10 000 ans, tout ça, tout ça. D'accord, 10 000 ans, et Illidan, il était enfermé. Ou ça, ça peut être la première génération de chasseurs des démons. La deuxième génération de chasseurs de démons arrive à Frozen Throne avec Warcraft 3, les Illidari. Entre Warcraft 3 et Burning Crusade, et eh bien... Illidan a de son côté les elfes des ailes de la nuit qui l'ont rejoint, qui sont soit vieux de 10 000 ans, soit des nouveaux ailes de la nuit qui ont choisi de, de le rejoindre, soit euh, des elfes de sang ou des orques, des Gangorques et euh, des roués, donc des Draenei, corromp, corrompus par le, le, les énergies démoniaques, qui vont eh s'allier et former le camp des Illidari. Et à ce moment-là, eh Chasseur de démons. Vont être formés par Elidan sous l'égide des d'Illidan et euh, là c'est vraiment le cadre entre Warcraft 3 Frozen Throne et Burning Crusade jusqu'à Légion. Ils vont être dans leur coin et là pour le coup on est sur des, des fanatiques d'Illidan. Hein. Là il euh, n'y a rien à dire c'est fanatique d'Illidan. No. Choisissez votre génération de chasseurs de démons, ce qui est bien que les Elbe de la Nuit c'est qu'ils ont accès à deux générations de chasseurs de démons. Là où les chasseurs de démons... Les chasseurs de démons... Euh, Elfes de sang bah, n'était pas dispo il y a 10 000 ans, donc il n'y a qu'une seule génération pour les elfes de sang. Donc c'est peut-être la richesse des elfes de la nuit, c'est que le chasseur démon démons était déjà là il y a longtemps. Et au niveau apparence des chasseurs de démons d'ailleurs, vous avez deux types de chasseurs de démons. Soit vous vous calquez sur l'image la, la plus connue, la plus répandue, celle de Légion et d'Illidan, avec des euh, armures sponsorisées par, euh, euh, euh, par euh, Razer, avec du verre partout, tout ça, tout ça. Ce qui marche hein, bien sûr, ça marche très bien à ce niveau là, c'est les chasseurs de démons un peu plus démoniaques à la Elidan une fois qu'il a, qu a euh, aspiré le, le, les énergies du crâne de Guldan, vraiment est devenu un démon à part entière, ce qui se montre aussi par les cornes que vous pouvez euh, posséder, hein. soit vous mettez des cornes, voilà soit vous mettez aucune corne, et si vous mettez aucune corne, et eh bien vous pouvez rester sur le côté chasseur de démons de Warcraft 3 qui reste un peu plus naturel dans ses habits euh, Si vous voulez un exemple c'est dans, dans Heroes of the Storm il y a un skin c'est le Shando Storm Raid Shando Illidan c'est un skin qui vous montre un Illidan Beaucoup plus chasseur de démons naturel en fait, qui serait elfe de la nuit, dans un, dans un contour plus armure de cuir, armure de façon druide, un peu elfe de la nuit. Et moi j'aime beaucoup, c'est mon chasseur de démons d'ailleurs, hein, que j'ai joué, beaucoup joué à Légion et que je contre joue à Dragonflight, qui est plus, je me suis mis moi dans mon délire qui était, euh, voilà, chasseur de démons depuis 10 000 ans, et qui serait plus un druide en fait, dans le côté druide aussi, qui aurait euh, vu les, les, les, les horreurs de la et qui se dit bah en fait peut-être que Udidan et sa manière de faire elle est pas si dégueu et donc il y a toujours le côté bah, pour respecter la, pour protéger la nature je vais plutôt utiliser les énergies gangrenées pour tout flinguer mais euh, malheureusement bon bah euh, je me donne moi-même parce que bah, la nature je peux plus trop l'approcher quoi donc il y, a, y a, pour respecter un peu la culturelle de la nuit ce côté un peu plus naturel avec malgré tout les feuilles et des armures un peu plus bois cuir peuvent très bien fonctionner sur le chasseur de démons. Pour ce qui est euh, des couleurs euh, de peau, bah là, là vous pouvez vous régaler. Hein. Ce qui est juste dommage c'est de ne pas profiter des de, de la peau un peu, plus, euh, un peu plus démoniaque qui est spécifique aux chasseurs de démons, euh, euh, elfes de la nuit. et éviter cette euh, couleur de peau encore une fois très humaine je trouve. Euh, soit vous partez sur une couleur de peau elfes de la nuit classique un peu plus rose, soit euh, vraiment le côté, euh, le côté démoniaque. Très bien fonctionner aussi. Les peaux, la peau grise aussi, vous pouvez aussi être un Chendralar chasseur de démons par exemple. Hein. Un mec qui aurait utilisé les énergies gangrenées avec Aedr euh, ça fonctionne très très bien. Et encore une fois, ce qui est bien avec Elf de la Nuit, chasseur des démons, c'est que vous pouvez avoir plusieurs sortes, plusieurs formes à être. Euh L'histoire de la Nuit est assez riche, donc là-dessus c'est vachement bien. Chevalier de la mort, elfe de la Nuit. Alors ça c'est un combo qui est difficile. <rire> c'est un combo qui est très difficile, chasseur des moelles de la nuit, puisque. Euh, Chevalier de la mort, pardon, elle de la Nuit. Parce que bah, Chevalier de la Mort elfe de la Nuit. Techniquement, déjà faut être paladin. Et des paladins Elves de la Nuit tels qu'on les connaît, bah, ça n'existe pas, en fait. Euh, le plus proche ce serait Prêtresse des Lunes, et une Prêtresse des Lunes.. Euh... En ah vrai, ouais, pourquoi pas en prêtresse des luttes, mais c'est pas vraiment la même, le, même, le même délire en fait. C'est pas vraiment le même délire. Donc, il n'y a pas de paladin classique en fait chez les elfes de la nuit. Le côté euh, combattant de la lumière, tout ça, c'est pas trop elfes de la nuit, ça. Euh, c'est pas du tout le cas même. Donc, euh, première et deuxième génération de tuer de la mort, déjà, c'est Nietzsche. Troisième génération en mode un elfe de la nuit mort, qui lambda, qui a été relevé par euh, le fléau et Arthas pour en faire un, un, un chevalier de la mort. Or, Bon, ça c'est un peu plus plausible, mais les combats entre les Elfes de la Nuit et le Fléau, il n'y en a pas eu des masses. Le seul, d'ailleurs, euh, connu, bah, au final, c'est la bataille du Mont Ijal à Warcraft 3. Euh, du coup, un chevet de la mort à Elves de la Nuit, euh... sachant que c'est quand même une branlée qui va prendre le Fléau euh, sur, cette bataille, sur la bataille du Mont Ijal. Donc... Chevalier de la mort, elfe de la nuit, l'autre potentiellement c'est le Frozen Throne là, le, avec, Mais bon c'est plus des elfes de sang et des naga que vraiment des, des. Mais il peut y avoir de, de l'elfe de la nuit, euh, serviteur d'Idan dans le tas. Et donc vous seriez une sorte de chasseur de démons euh, tué par, par le fléau, relevé en chevalier de la mort Donc euh, soit vous faites un là-dessus, bon bah ça peut être euh, femme dans le côté prêtresse des lunes Soit me, me, mec dans le côté euh, ex-chasseur de démons mais c'est quand même euh, très très tiré par les cheveux, hein, on va pas se mentir, le chevalier de la mort, morale de la nuit, c'est quand même technique. Euh, voilà, globalement je pense que j'ai fait le tour, je pense que j'ai fait le tour pour, pour les elfes de la Nuit, c'est déjà très long. Euh, dernier petit point aussi, je vous rappelle, par rapport à votre euh, histoire personnelle, je sais que beaucoup vont se dire, ah bah je suis originaire de Teldrassil, Darnassus, c'est ma capitale, tout ça, tout ça. Je vous rappelle, vidéo sur Vanilla, vraiment, regardez-la, euh, mais Teldrassil et Darnassus, c'est très récent l'histoire de Warcraft. à Battle for Azeroth quand l'arbre le, le, est brûlé, Darnassus n'a même pas 15 ans en fait dans l'histoire de Warcraft et je vous rappelle que le système Elf de la Nuit tel qu'on le connaît aujourd'hui il a 10 000 ans à la fin de la guerre des anciens. Donc les elfes de la Nuit sont immortels jusqu'à Warcraft 3, ils perdent leur immortalité avec les destructions euh, de leur capitale qui est l'arbre monde et pas Teldrassil mais Nordrassil, Mont Ijal, et même à Warcraft 3, la fin de Reign of Chaos, on voit que les racines de Nandrassil se refont. Donc, Éventuellement, on pourrait se dire qu'ils vont récupérer leur immortalité. Mais dans tous les cas, en fait, Teldrassil et Darnassus, c'est une création d'un druide, elfe de la Nuit, qui a très mal tourné, à savoir Chandral, forte ramure. Et celui-là, eh bien, le... en gros, Teldrassil et Darnassus, c'est devenu la capitale de la Nuit, et que très récemment. Euh, je vous dis, c'est maximum 15 ans à Battle for Azeroth, n'ai plus la chronologie là en tête, vidéo sur la chronologie d'ailleurs. Mais au final, on a, je crois que c'est même entre 12 et 15 ans, enfin c'est entre 10 et 15 ans quoi. Donc pour un Elf de la Nuit qui vit plus de 10 000 ans, 15, 15 ans c'était la semaine dernière quoi. Et encore, je suis gentil la semaine dernière. Donc euh, bien sûr, il quand même. ça veut pas dire qu'il euh, faut minimiser le sacrifice et la destruction de Tel racine. on a quand même d'énormes pertes d'elfes de la Nuit, beaucoup d'elfes de la Nuit qui meurent lors de la, la destruction de Thaldrassil et de Darnassus, mais évitez le « j'ai 10 000 ans, je suis à Darnassus », ça c'est une grosse erreur d'histoire, hein. c'est une très très très grosse erreur. Donc euh, Darnassus, si vous voulez un elfe de la Nuit assez lambda, la plupart sont nés soit avant la guerre des Anciens et du coup sont nés un peu partout sur ce qu'on appelle l'ancienne Kalimdor, le continent euh, rassemblé, soit vous êtes... Euh, né après la guerre des anciens et là vous êtes né dans tout ce qui est Ashenvale Donc Orneval et Orneval c'est pas la zone de World of Warcraft Toutes les forêts autour du Mont Ijal, tout ce qui est autour du Mont Ijal c'est Ashenvale Donc Felwood, Ashenvale, euh, Darkshore, euh, Winterspring, Ashara, tout ça tout ça C'est Ashenvale en fait, c'est la grande forêt d'Ashenvale Donc toutes les zones autour du Mont Ijal c'est Ashenvale en fait Donc vous êtes né potentiellement dans ces zones là euh, sauf si vous êtes d'Eldrethala, sauf si vous êtes euh, né ailleurs, bien entendu, mais au-dessus Suramar de si vous faites un Sacre-Nuel de la Nuit. Euh, mais euh, globalement, c'est généralement, de manière générale, près du Mont Ijal, en fait. Et la capitale de la Nuit historique, c'est le Mont Ijal, pas euh, Darnassus et Alracil. Je, je tiens à le rappeler, parce que ça ne m'étonnerait pas d'avoir beaucoup d'erreurs de, de RP en mode... Euh, oui, oui, je suis né à Darnassus il euh, y, y a 10 000 ans, ça, ça n'existait pas, ça n'existait pas il y a 10 000 ans. Voilà, c'est tout pour moi, encore une fois, bah, je pense qu'avoir fait le tour, euh, les montures terrestres, montures volantes, on a fait. Euh, N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, s'il y a des points que j'ai pu oublier. Euh, c'est vraiment une race très très très intéressante les ailes de la Nuit. Mais encore une fois, si vous voulez un peu plus développer et découvrir l'histoire des ailes de la Nuit, je vous conseille vraiment de jouer à Warcraft 3, là vous aurez euh, ce que sont les elfes de la Nuit. De la nuit, euh, Battle for Azeroth, Shadowlands ont remis en avant les Elfes de la nuit à l'ancienne, euh, mais c'est vrai que bah, World of Warcraft a vu des Elfes de la nuit. Ça se voit malheureusement, je trouve, dans les animations des femmes Elfes de la nuit qui sont vraiment des. des, des, des bouffes en fait. Hein. Le. Ah, je suis plutôt une Elf de matin, hein je me suis décoiffé. Et les animations sont, sont catastrophiques, je trouve, et rappellent qu'il y a eu un, un raté, en fait, j dans la transition entre War 3 et WoW à ce niveau-là, et que bah, les. Et malheureusement, bah, des joueurs qui ont commencé avec eux, bah, ils ont. Ils sont. Ils n'ont pas vu le... ce que sont les elfes de la nuit à la base en fait. Mais euh, voilà, ça reste une race extrêmement intéressante et vraiment très originale par rapport à l'Heroic fantasy classique. Même si bon les elfes Sylvains, je sais tout le monde vont dire, ah ouais, ça existe dans tous les. Bah, là l'aspect vraiment Ailes de la Nuit, moi je le trouve assez unique. Euh, donc voilà. N'hésitez pas à me dire euh, ce que vous en pensez. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Et au passage, cette musique, les musiques que vous entendez sont des musiques Elves de la Nuit euh, traditionnelles, j'ai envie de dire, puisque c'est des musiques de Elves de la Nuit de Warcraft 3, qui font un beaucoup plus amérindienne, puisque la culture Elves de la Nuit est basée sur un mix entre euh, les Celtes, les Japonais et les Amérindiens, enfin les natifs américains. Donc euh, voilà, on n'est plus sur ce type d'instrumentalisation. Bisous